Bonjour, euh, aujourd'hui on va enchaîner les cours sur euh, le reste de l'anatomie. La première partie était consacrée sur euh, l'anatomie de, de l'œil, le proprement dit. Et une dernière partie aujourd'hui, ça sera sur euh, la neuroanatomie. Alors, qui dit la neuro C'est depuis la papier optique, ça veut, ça veut dire le début réel du neurooptique, optique jusqu'à le, le cortex visuel. Alors la papille optique, c'est la portion intraoculaire du nerf optique. Donc c'est vraiment le tout début du nerf C'est le lieu de convergence des axons non-myélinisés des cellules ganglionnaires. Donc vous avez compris que le nerf optique réel commence au niveau de la rétine. Donc les cellules ganglionnaires, c'est une couche euh, des cellules rétiniennes. Donc tout se, se réunit euh, au niveau de la papille. Donc toutes les cellules ganglionnaires des couches rétiniennes qui sont non-myélinisées vont se regrouper euh, d'une certaine façon, on va le voir. Au niveau de la papille, des accents sont non myélinisés, vont se regrouper pour former ce qu'on appelle la papille optique. La papille optique va occuper le canal sclérocoroïdien jusqu'à la lame criblée. Alors derrière la lame criblée euh, va commencer le nerf optique proprement dit. C'est un carrefour des vaisseaux rétiniens, on va voir tout ça en détail. Alors... Le disque qu'on va voir ici, euh, orange-rougeâtre, c'est la papier optique. Donc, vous avez vu qu'elle est un carrefour très important des vaisseaux rétiniens, puisque c'est le lieu de regroupement de tous les vaisseaux. C'est le départ de l'artère centrale de la rétine et c'est le lieu de convergence des veines pour former la veine centrale de la rétine. Donc, euh, c'est la portion. Euh, intraoculaire du nerf optique c'est lieu de, de convergence comme on a vu des accents des cellules ganglionaires et le pourtour c'est euh, le canal scléro coroïdien ça veut dire c'est la sclère et une couche de la coroïde. Alors, euh, sur une coupe, euh, si on, on fait une coupe euh, anatomique à ce niveau, on va trouver la lame criblée. Vous allez imaginer, c'est quoi la lame criblée C'est une continuité en fait du canal euh, du niveau sclérocorroïdien C'est une sorte de tamis. Tamis, ça veut dire une, une couche qui est très fine, qui est truffée de d'orifices. Ou de trous qui va livrer passage aux différents axones des cellules ganglionnaires qui vont se regrouper pour former des fibres. Alors les différents axons qui sont initialement non myélinisés, une fois passés la lame criblée, vont devenir myélinisés. C'est une chose très très importante. Donc la lame criblée, il arrive euh, euh, c'est une continuité. C'est comme si on imagine le globe oculaire sous forme de ballon. Il est troué euh, par un orifice euh, qui, qui donne le passage d'une optique Alors cet orifice n'est pas vraiment un orifice réel, mais c'est une sorte de tamis qui est la lame criblée, qui va livrer passage aux différents accents qui vont former les fibres optiques. Une fois passés, les accents qui sont non myélinisés vont devenir myélinisés. Et une fois myélinisés, c'est le début réel d'une nerf optique. Alors, comment ils sont les fibres optiques d'une neurooptique, optique Ils sont myélinisés. Alors, comme on a dit, c'est le carrefour des vaisseaux rétiniens, puisque le début de l'artère centrale de la rétine, c'est la sortie. Euh, du nerf optique se fait au niveau de la papille et la convergence des différentes veines pour former la veine centrale de la rétine se fait également au niveau de la papille alors euh, si on voit euh, euh, avec un œil plus approfondi cette papille alors elle a une forme de disque oui mais euh, ce disque elle a différentes couleurs on voit au centre une partie qui est plus claire euh, plus jaunâtre et une périphérie qui est orangée, plus euh, rougeâtre. Euh, la partie centrale, on appelle ça l'excavation et la partie périphérique d'ici jusqu'ici, on appelle ça l'anneau neuro-rétinien. Cette distinction, elle est très très importante et surtout en pathologie, euh, surtout gla glaucomateuse. Alors, c'est quoi la différence entre les deux Alors, la partie centrale, ou ce qu'on appelle euh, l'excavation, elle est dépourvue de toute fibre nerveuse. Alors, il n'y a pas de fibre qui circule au niveau du centre. Alors, tout ce qui est mort, tout ce qui est tissu fibreux, arrive et comble cette excavation. Et toutes les fibres qui sont euh, vivantes, qui sont fonctionnelles, qui acheminent le qui acheminent le flux nerveux et la fonction, assure la fonction visuelle vont être acheminés à ce niveau, au niveau de l'anneau neuro-rétinien. Donc, chose très importante, toutes les fibres visuelles qui sont vivantes et qui sont fonctionnelles vont siéger au niveau de l'anneau neuro-rétinien. C'est l'anneau périphérique et qui va entourer la partie centrale dépourvue de toute fibre visuelle et qu'on appelle ça l'excavation pourquoi c'est une chose qui est très importante Parce que pour un exemple, vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais juste pour euh, comprendre, euh, une pathologie euh, qu'on appelle euh, le glaucome ou l'hypertension intraoculaire, euh, au fil que l'hypertonie évolue au niveau de l'œil, elle va écraser les fibres et les fibres vont finir par mourir. Donc toutes les fibres qui sont mortes vont venir... Euh, remplir cette excavation, donc on aura au fil des années moins de fibres vivantes, donc automatiquement augmentation de la taille de l'excavation ou du vide central et diminution de la taille ou de l'épaisseur de la non Et vous imaginez la taille ici de cette excavation qui est petite physiologique aux alentours de 3 dixièmes si on fait le rapport de, de, de cap ou l'excavation sur le disque par rapport à cette excavation qui est beaucoup plus importante euh, par rapport à la première image. Alors la papy, il siège à 4 mm en dedans de, du centre de la macula ou de la fovea et à 0,6 mm au-dessus de cette fovea. Elle, est, euh, elle a une taille de 1,5 mm de diamètre et c'est un disque qui est circulaire ou ovalaire à grand axe vertical. Il présente à décrire deux faces, une antérieure creusée en son centre par une exca excavation qu'on vient de décrire et une face postérieure convexe qui est constituée par la fameuse lame piblée. Quels sont les rapports extrinsèques de cette papille Alors, l'essentiel, essentiellement, c'est le canal scléro qui est un conduit de 0,8 mm de long et qui est constitué essentiellement par la rétine, la courouide et la sclère. Alors, à ce niveau, euh, les gaines du nerf optique ils sont très à distance de la papille. Alors, les rapports intrinsèques, vous imaginez, ce sont sur, surtout des rapports qui sont vasculaires constitués par l'artère et la veine centrale de la rétine et l'artère cilio-rétinienne qui est très inconscient et on la voit uniquement dans 10% Alors la vascularisation de la, pap euh, de la papille elle est double euh, d'abord à partir des branches de l'artère centrale de la rétine et des branches des artères ciliaires postérieures courtes alors euh, tout ça va former des branches anastomotiques qu'on appelle le cercle anastomotique de zine haller alors vous imaginez que la papille va recevoir une vascularisation très très riche et vous imaginez aussi que les accidents ischémiques de la papille, ils sont très rares puisque les anastomoses, ils sont très très riches, ils sont très fréquentes à ce niveau. Alors euh, les capillaires, il y a beaucoup de capillaires à ce niveau, il y a un réseau qui est longitudinal et il y a un autre réseau qui est transversal. Alors donc à ce niveau, la vascularisation elle est euh, très importante et les accidents vasculaires ischémiques ils sont exceptionnels. L'autre vascularisation veineuse, euh, automatiquement, se se le drainage se fait vers la veine centrale de la rétine, vers les, les branches des veines euh, coroïdiennes aussi vers les veines méningées et les veines alors, pour expliquer la systématisation des fibres optiques de, au niveau de la macula. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une systématisation? La systématisation, ça veut dire une fibre qui naît au niveau de la rétine va avoir une localisation bien particulière au niveau de la papille. Une fibre X qui, qui naît au niveau, à ce niveau, ne va pas plonger d'une façon anarchique au niveau de la papille, mais elle va avoir une localisation bien précise. Pour comprendre la systématisation de, cette, de ces fibres au niveau de la papille, il faut diviser euh, le, la rétine en quatre cadrans. Et les quatre cadrans euh, vont être divisés grâce à, à deux lignes, une verticale et l'autre horizontale, mais qui sont centrées au niveau de la macula. Et euh, Donc on aura quatre cadrans, support temporal et euh, support nasal, inféro et inféronasal. D'une façon plus simple, les fibres qui sont maculaires Vont, euh, se, vont avoir une direction directe au niveau de la papille, donc euh, un trajet qui est plus ou moins direct. Des fibres maculaires vont avoir un trajet direct vers la papille. Par contre, les fibres qui sont temporales donc, vont avoir un trajet qui est arciforme, donc sous forme d'arc. Donc une fibre qui naît ici va avoir un trajet qui est comme ça. Une fibre temporale inférieure va avoir un trajet qui est comme ça. Par contre, les fibres qui sont nasales, ils vont avoir un trajet plus ou moins rectiligne et rasière. Donc, c'est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Alors, après le, la tête du nerf optique, on va étudier le nerf optique proprement dit. C'est quoi le nerf optique C'est la deuxième paire crânienne. Elle est longue de 4 cm de long. C'est le euh, premier accent c'est le premier segment des accents des cellules ganglionnaires, donc depuis la rétine jusqu'au cornu du latéral. Et euh, il naît au niveau de la papille, il va se terminer au niveau du casement. Il présente à décrire quatre segments, un intraoculaire, qu'on qu vient de décrire, intraorbitaire, intracanalaire et un dernier intracrânien. Donc la portion intraoculaire, c'est la portion rétro-laminaire de la papille. Donc rétro-laminaire, ça veut dire derrière la lame criblée, donc les rapports c'est le canal scléro-courouisien. Une deuxième portion qui est très importante, qui est longue de 2,5 cm, c'est l'axe du cône musculo aponévotique on va voir ça en détail. Les, elle a la forme d'un S allongé, allongé avec deux flexuosités, une antérieure à convexité interne et une postérieure à convexité externe. Alors, sur le, sur le schéma ici, vous voyez le neuroptique en jaune. Alors vous imaginez ici le, le nerf optique, ce qui est en jaune, c'est le centre du cône musculo-aponevrotique. Alors vous imaginez ici, vous avez vu le cours sur l'anatomie de l'orbite et les cônes musculo-aponevrotiques. Donc les muscles oculomoteurs qui viennent s'insérer au niveau de, de l'œil et, et qui forment avec l'aponévrose le cône musculo-aponevrotique. Alors le nerf optique qui va former le centre du cône musculo-aponevotique. Alors, il a la forme d'un S. Ici, c'est une forme très importante. Ça veut dire qu'il est élangable. Élongable, ça lui donne une certaine euh, souple, euh, souplesse. Pourquoi Par exemple, lors d'un traumatisme ou lors d'une exophthalmie, ça veut dire qu'il sort de son cadre orbitaire, euh, ça lui donne une, une certaine sécurité. Donc, elle, euh, elle a un euh, certain degré de de souplesse, donc on n'aura pas un étirement ou une lésion au niveau du nerf optique, donc l'œil ou le nerf optique peut rester sain malgré l'exophtalmie et malgré les traumatismes. Donc c'est une notion très importante, la forme de S à l'intérieur du cône musculo-aponevrotique. Quels sont les rapports à ce niveau C'est le cône musculo-aponevrotique, c'est les gaines méningées qui vont l'entourer de toutes parts, c'est l'artère ophtalmique et ses branches, les veines ophtalmiques, la veine centrale de la rétine et les veines vertiqueuses, les nerfs à ce niveau, c'est le ganglion ciliaire et les oculomoteurs. Alors, la deuxième portion, euh, ou la troisième, c'est la portion intracanalaire. Aussi, c'est une portion très, très importante en pathologie. Alors, ici, c'est euh, le nerf qui, vient, qui, qui va devenir le centre du canal optique. Il est long de 5 mm, oblique en dedans, en arrière et en haut. Il forme, est, euh, le canal il est formé par le, le corps sphinoïde en dedans, en haut, en haut. Par la racine supérieure de la petite aile sphénoïde en bas par la racine inférieure de la petite aile de sphénoïde. Donc, vous imaginez en traumatologie lors d'un accident de circulation ou autre, quand on a une fracture du crâne, il faut s'assurer que l'os sphénoïde est intact Parce que si on a une fracture à ce niveau et le nerf elle est entouré de tout part par l'os où elle est étroitement lié, donc automatiquement on risque d'avoir une petite esquie osseuse qui vient blesser le nerf ou même un hématome compressif à ce niveau qui va comprimer le nerf euh, le nerf optique. Elle est entourée à ce niveau par les trois gaines et fixée au périoste par la dure. Alors la portion intracrânienne elle est de 10 à 15 mm. À ce niveau c'est les surtout les rapports euh, après l'étude du nerf optique, on va étudier le chiasma. C'est une lame quadrilatère de substance blanche qui est de 12 à 14 mm de largeur, de 3 mm d'épaisseur et de 5 à 6 mm de longueur et qui siège au niveau de l'étage moyen de la base du crâne. Elle est formée par la réunion des deux nerfs optiques et qui émet par ses angles postérieurs les bandettes optiques. C'est important d'étudier le chiasma. Parce que qu'à ce niveau, les quelques fibres du nerf optique vont subir ce qu'on appelle une décussation. Donc toutes les fibres nasales vont subi subir une décussation, ça veut dire changement de direction. Une fibre qui était nasale ici va euh, changer de direction, elle va passer de l'autre côté. Par contre, toutes les fibres qui sont temporales vont rester du même côté. C'est ça l'importance de l'étude. du. Alors, quels sont les rapports euh, du casement? C'est surtout l'hypophyse et c'est des rapports avec l'hypophyse et les méninges. Alors, c'est l'hypophyse, c'est très, très important. Donc, vous allez voir ça en pathologie. Toutes les patients, surtout les patientes avec des adénomes hypophysaires, euh, ça, ça aura des retentissements sur, euh, sur la vision, sur. Euh, sur le chiasma et euh, parmi le bilan obligatoire, on fera étude du champ visuel. Alors les rapports latéraux, c'est euh, avec le sinus caverneux et des rapports vasculaires importants comme la carotide interne. Donc euh, la systématisation, c'est assez simple au niveau du, euh, du chiasma. C'est le trajet direct des fibres temporales, mais par contre, chose très très importante, c'est la décussation des fibres qui sont nasales. En rétrochiasmatique euh, euh, ça va être un cours qui est très bref parce que c'est euh, trop spécialisé. On va avoir la naissance des bandelettes optiques. C'est la partie terminale des fibres des cellules ganglionnaires. Par la suite, on aura le corps genouillé latéral, les radiations optiques et le cortex visuel. C'est le territoire de réception et d'intégration des phénomènes visuels, c'est les aires 17, 18 et 19 de Broadman. Alors, je vous rappelle, on voit pas avec les yeux, mais on voit avec le cortex visuel. Pour finir, je vous, ex, je vous expose ce schéma qui explique le, la différence entre champs visuels, les, les différentes visions des différentes rétines et l'utilité de, de comprendre la systématisation des voies visuelles. Alors ici, euh, c'est le champ visuel, ce qu'on voit. Ici, c'est les rétines. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la rétine temporale voit le champ qui est nasal, Donc les images sont inversées. La rétine nasale voit le champ qui est temporal. Ah, donc on a dit que toutes les fibres qui sont temporales vont avoir un trajet qui est direct jusqu'au postérieur jusqu'au cortex et les rétines et les fibres nasales vont subir ce qu'on ce qu appelle une décussation au niveau du casma donc euh, un changement de direction alors ici c'est un schéma qui est très simplifié les choses sont beaucoup plus compliquées en réalité alors quand on a une lésion à ce niveau donc une section par exemple un traumatisme qu'est-ce qu'elle va voir le patient alors de ce côté une vision qui est normale, mais de ce côté, elle est en cécité. Une lésion à ce niveau, par exemple, un adénome hypophysaire, par exemple, c'est euh, toutes les lésions euh, vont siéger là où les fibres nasales vont subir la décussation. Donc, les fibres nasales, ils voient les champs qui sont temporales. Automatiquement, le patient ne peut pas voir tout ce qui est temporal, ce qu'on appelle l'hémianopsie bitemporale. Euh, la, la patiente, par exemple, ne peut pas voir les rétroviseurs. Et euh, à chaque étage ou à chaque niveau, en étudiant le, le, le champ visuel, on peut imaginer le, le, la lésion et à quel niveau. Donc, on a ce, ce tracé. Et on peut deviner la lésion et à quel niveau. Donc c'est ça en fait l'utilité d'étudier le champ visuel et de comprendre la systématisation en neuro-ophtalmologie. Alors euh, donc je, à ce niveau, je vous donne la, la fin de cours d'anatomie de l'œil et de la neuro-ophtalmologie. Donc je vous invite à réviser tous vos cours et je vous donne rendez-vous euh, au cours de la séance interactive. Je vous remercie infiniment.